Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage ton histoire. Alors aujourd'hui, nous recevons Igor, euh, qui va nous partager son témoignage et au travers de son témoignage vous allez comprendre l'importance de pouvoir être affermé dans le Seigneur parce qu'Igor a rencontré le Seigneur très tôt euh, en tout cas à l'âge de 14 ans hein, dans sa jeunesse mais après il a fait quelques petits détours euh, dans le monde ou a fait des petites choses qui ne glorifiaient pas forcément le Seigneur mais ensuite Dieu a su le rattraper et l'affermir euh, dans son amour et dans ses voix nous allons tout de suite écouter le témoignage d'Igor Bonjour Igor, bienvenue dans Partage ton histoire. Donc aujourd'hui tu as un témoignage à nous à nous partager. Bonjour Chantal, c'est exactement ça. <rire> je vais te laisser te présenter avant de commencer à raconter euh, ton histoire. Donc euh, je m'appelle Igor, j'ai 25 ans, mmh. euh, je suis brésilien, d'accord, euh, bah, je vis ouais. <rire> en France depuis 2010 mmh. ouais. et voilà j'ai accepté euh, l'invitation de Partager mon histoire avec toi. Merci beaucoup. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, euh, est-ce que tu peux nous dire dans quel contexte familial déjà as grandi euh, et ensuite tu pourras introduire ton témoignage. Donc, moi, j'ai grandi dans un foyer chrétien. Mm -hmm. euh, des petits. En fait, au Brésil, aujourd'hui, on connaît un, un énorme réveil. Ah oui. Donc, depuis ça. des décennies même. Il wow. y a beaucoup de foyers qui, qui sont complètement transformés par l'amour du Seigneur. Mm. Et... J'ai eu cette grâce d'avoir une maman qui, qui était euh, chrétienne, qui priait pour moi. Donc, depuis bébé, j'avais eu, euh, une Bible illustrée genre pour les enfants. Yes. Les, les musiques d'adoration pour les enfants chrétiens. Mmh. Donc, euh, je peux avoir accès à tout ça. Donc, ma mère m'a vraiment enseigné, m'a mis dans le bon chemin. Quoi. Mmh. Et, mais c'est à l'âge de, de 14 ans où oui, j'ai eu ces déclics en fait, enfin, mm -hmm. c'est comme on parlait tout à l'heure, même si tu as beau être enfant de passeur, même si tu beau avoir été euh, élevé dans l'église depuis tout petit, mm -hmm. forcément un jour, tu, tu vas devoir choisir le Seigneur. Quoi. Mm -hmm. Un jour, quelque chose va devoir être bouleversé en toi pour mm -hmm. que je te dise, oui, Jésus est réel, il est venu, il est mort à la croix, il existe, il est vivant, il mm -hmm. vit en moi. Mm -hmm. Donc euh, pour moi, ça a été à l'âge de 14 ans, pendant un service. Dans mais, une... du coup, mais du coup, avant de nous raconter ce, cette histoire-là, en fait, dans, dans la famille, dans la... tu as grandi avec tes deux parents Non, uniquement ma mère. D'accord. Et ouais, uniquement ma mère. De temps en temps, elle avait des... quelques petits copains. Mais pas non, Et t'as jamais tu as, as jamais connu ton père si, ou si je tu l'as connu, connu? Si, d'accord. Si, si, si. OK. Et du coup euh, bah en fait tu as grandi vraiment dans, dans la croyance etc. tu pratiquais quand tu étais petit quand même tu étais oui, fervent. C'était ouais, c'était <rire> ma mère enfin ma mère disait même que que j'avais beaucoup de connaissances, genre en fait, c'était un sujet qui m'intéressait aussi. ça t'intéressait ouais. déjà. J'avais cette crainte de, de Dieu, quoi, mais ça m'intéressait. Je pense que Dieu fait que j'avais ma Bible en version illustrée, <rire> quoi. C'était génial, ça, ça, ça parle aux enfants, quoi. Mm -hmm. Mais du coup, ça veut dire que toi, quand tu grandis, c'est-à-dire que toutes les bêtises que les enfants font mentir, voler des petites choses, etc., ah. <rire> toi, est-ce que tu les faisais ou… ou euh... Bien sûr, bien sûr. Ah, donc, oui, oui, donc quand même, t'étais un enfant, on va dire. <rire> non normal comme, comme tout le monde où on non, essaie de sûr. faire des petites cachoteries, de voler, de mentir. Exactement. Parce qu'il parce qu y a des enfants aussi qui, eux, ont tellement peur, hein, c'est même plus de la crainte seulement, ils ont tellement peur de Dieu, c'est-à-dire que dans des familles, on leur inquiète vraiment la peur en fait, ils ont peur de Dieu et ils osent même pas faire des choses alors que alors Dieu, c'est l'amour, Dieu, c'est pas ça. la peur. Et du coup, donc, donc, tu faisais des petites choses comme ça. et dans ton caractère, est-ce que, au fur et à mesure que tu grandissais, euh, même en ayant la connaissance de Dieu, en priant, etc., est-ce que euh, il y avait des choses au dedans de toi, même dans, dans ton enfance Est-ce que tu étais quelqu'un très colérique, quelqu'un de, quelqu de euh, parfois qui peut être susceptible, qui se fâche ou qui n'aime Voilà. Est-ce que dans ton caractère, comment tu peux te définir quand tu étais, étais jeune, en fait Non, j'étais toujours euh, très pacifique, mmh. euh, parce que je me rappelle que quand j'étais vraiment Gamin à l'âge de 3 ans, 3-4 ans, j'étais vraiment violent, mais ben, j'étais 3 ans. Ouais, Donc, ouais. Euh, la, la période de, de la crise des. des... Ma mère <rire> avait beaucoup de réclamations à, ah oui. à la crèche et bah, je me rappelle qu'un jour, elle m'a bien corrigé. Oui. Il le faut. <rire> et t'as compris Et j'ai compris à ce jour-là. <rire> Donc euh, à partir de cet âge-là, j'ai. Je me rappelle que j'ai été toujours très sage, donc très pacifique. Donc Après euh... à l'école au primaire, il n'y avait pas des petites bagarres, des petites choses comme ça. Oui, il y avait, mais c'était calme. Non, j'étais calme. J'étais calme. Vraiment, j'étais calme. Mais il y, y en a toujours, forcément, oui. parce qu'il y a des gens qui voilà, qui veulent s'imposer, que mm. c'est un peu. La course, c'est vraiment un endroit compliqué. C'est une jungle. Hein. <rire> je pense ouais, Souvent, c'est la loi du plus fort, hein, là-bas. C'est ça, c'est exactement <rire> ça. Et ben, souvent, c'est ça, des fois, ça peut arriver, mais sinon, j'étais vraiment euh, tranquille. Donc, j'étais pacifique. Ouais. Mm, mm. OK, d'accord. Et donc, du coup, après, à l'âge de 14 ans, du coup, il se passe quoi, en fait Tu vas à l'église Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là C'est ça. Donc, à l'âge de 14 ans, je suis, euh, je suis là en me disant, oui, je suis chrétien, mais... Mm -hmm. Quand on m'avait à des soirées, j'y allais ouais. quand même. Donc, quand il y avait des petits moments comme ça, je, je, je, je vivais cette vie mondaine aussi. Mm. Mais en même temps, en ayant foi en Dieu, donc pour moi, ce qu'il me fallait, c'était cette révélation de qui était Jésus pour que tout change dans ma vie, en fait. Mm. Et bah, finalement, c'était ce jour-là. En fait, tu avais culte, la connaissance tu avais la connaissance scientifique dans le sens où tu savais ce que les livres disaient, etc. Mais c'est différent ça. de la révélation. C'est différent de goûter, en fait. Ouais, de, de... Donc, moi, goûter je... comment le Seigneur est bon. <rire> c'est ça. Je me rappelle que quand j'étais petit, les gens ils me disaient « ah ouais tu connais la Bible et tout enfin, ». Ils utilisaient même un terme oh, « moi tu connais la parole ». La Donc, parole, euh, ouais. Ouais, ils disaient ça. Mais oui, mais à l'intérieur de moi, je n'avais pas encore eu cette expérience de… Pour moi, je considère de naître de nouveau. Quoi. Donc, pour pour moi, toi, tu étais chrétien, tu étais un enfant de Dieu. Pourtant, voilà. je me considérais chrétien. Ouais, pourtant, ouais. ma mère m'a toujours tout enseigné. Mais il n'y avait pas la transformation qui suit derrière. Mmh. C'est pour ça que pour moi, à l'âge de 14 ans, à l'intérieur de moi, dans, dans, dans mon esprit, mmh. c'est là que tout a... C'est là où tu as vraiment La reçu. clé a tourné. Yes. <rire> Et donc, comment ça s'est passé, ce fameux jour-là C'était quoi C'était à l'église C'était dans ta chambre C'était à l'église. Je me rappelle que c'était à l'église, donc c'était une église brésilienne en mmh. Belgique. Et je me rappelle que, genre, au début de la louange, euh, tous les jeunes, ils allaient devant pour mmh. danser et tout, donc, euh, pour chanter avec le groupe de louange. Donc ils montaient pas, mais ils restaient tout devant. Oui. Et moi, quand je commençais à fréquenter cette église, je disais à ma sœur, ouais, mais c'est ridicule ça, fin, jamais je vais, je vais aller devant et tout pour. Mmh, T'as vu que ce soit les louer, gens, c'est comme ça qu'ils font, là, ils disent, c'est ridicule, mais pourtant, après. Je pense que le Seigneur a <rire> plaisir de prendre ces gens-là et. Mmh. <rire> et changer, quoi. Et je me rappelle que, voilà, les gens, ils, ils allaient devant, et moi, je, je me disais, c'est ridicule, enfin, ouais, jamais je pour moi c'est pas enfin, bref mm. et je me rappelle que petit à petit plus je connaissais les gens plus je me sentais à l'aise et tout et plus en fait je mettais en pratique ce que ce que je ce que je croyais en fait et c'était pendant un, un moment où je suis allé devant et enfin on était tous devant et au début, les gens, ils, la, la jeunesse, ils veulent t'emmener, et tout, ouais, viens avec ouais, nous et viens. tout. Et là, au début, enfin, tu en C'est gênant, mais des fois, tu ne peux pas refuser tous les dimanches, je crois. Et un dimanche, je suis... <rire> tous les <dimanches. rire> Tu ne peux pas refuser tous les ouais. dimanches. Et un dimanche, je suis allé avec eux. Donc, euh, j'étais là devant et tout, mais quand même, je gardais euh, ma pose de sérieux, tout ça, à 14 ans. <rire> Et voilà, donc euh, ça commençait avec des musiques euh, joyeuses, quoi. Mmh. Et juste après, tu avais un moment d'adoration, vraiment, où mmh. les gens... On s'abandonne met... entre les mains du ça. Seigneur et tout, wow. Et bah, pour... je connaissais tous ces moments-là, mais ce jour-là, c'était complètement différent. Ce mmh. jour-là, c'était... La présence de Dieu était tellement euh, flagrante que mm. ça brisait mon cœur complètement. Mm. Je commençais à pleurer, à pleurer, à pleurer, les larmes... Tu savais je... ce qui se passait au dedans de toi Tu je comprenais tout. pas je Tu vois juste que tu pleures et tu ressens des choses. Je ressentais une, une présence wow. géniale. Wow. J'avais envie de rester là-bas wow. pendant toute ma vie. Je n'arrive mm, pas à expliquer. Mm, mm, et mm. je me disais, mais qu'est-ce qui se passe C'est quoi cette présence en fait C'est mm. trop bon ça Et pourquoi je n'ai pas connu ça auparavant mm -hmm. Et je pleurais, je pleurais et je voulais rester, les musiques, les, les paroles des chansons, c'était beau, ça me parlait tellement… Ça faisait te du bien aux toi Ça faisait tellement du bien, entois, tellement te... du bien ouais. et, et je suis qu'à ce jour-là, quelque chose a été changé en moi. Et bah, c'est là, c'est le point où tout a commencé en fait. Ça a été le, le déclic. Ouais, ça a été le déclic où, où à l'âge de 14 ans, je me, je, je me suis dit bon, euh, donc là, je, je suis en train de me mentir à moi-même. Donc, j'ai dit que je crois en Jésus, mais je ne suis pas en train de vivre tel Comme. que lui ou tel que mmh. les disciples. Quoi. Même si j'ai 14 ans, j'ai mmh. la connaissance, mmh. je, connais, je connais ma Bible, j'ai mmh. connais les histoires, mmh. mais je ne suis, suis pas en train de vivre ça. Mmh. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit, je, je me lance, je me lance de ce et j'ai envie de vivre ça, mmh. j'ai envie de goûter de plus de cette présence, en fait. Et en plus, c'est très important ce que tu dis, parce que souvent, en fait, euh, même quand on est jeune, on se dit peut-être, oh, ben... Bah, à ce moment-là, euh, peut-être que je ne fume pas, peut-être que je ne bois pas. Mais parfois, en fait, même dans notre manière d'aimer, parfois on n'aime pas comme Jésus, en fait. Même parfois, dans notre manière de, de pouvoir parler avec les gens, en fait, de manifester la bonté, peut-être qu'on est là, neutre, de manière neutre, mais on ne, on ne fait pas comme lui. À partir du moment où tu ne fais pas comme lui, normalement, un disciple est comme son maître. La Bible nous dit qu'un disciple accompli est comme son maître. Ça veut dire que même dans notre manière de penser, parfois dans notre système de pensée, on ne pense pas comme le Seigneur. Ça veut dire que, comme la Bible va dire, « il a les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Ça veut dire que peut-être on ne fait rien de spécial, hein, de grave selon le monde, hein, mais dans notre cœur, en fait, on ne fait pas les choses comme le Seigneur. En fait. mmh. Et à partir de ce moment, bah, même si tu penses que tu es chrétien, il faut d'abord que aies cette rencontre et après que tu commences à manifester, à produire les fruits de ça. cette rencontre avec le Seigneur. Et moi j'ai tendance à dire que tu sais, tu connais en fait l'ancien toi et l'après-toi. Si, tu si. Tu, tu connais et moi c'était ouais. à ce jour-là où, wow. où je regardais vers l'arrière, mmh. où j'étais confronté à de, à de nouvelles situations mmh. et j'avais plus envie de pratiquer des choses qu'avant je m'en foutais. Oui. Mais je me disais, je n'arrive pas à expliquer avec des mots, mais c'est comme si je savais à l'intérieur de moi que en fait toi, Igor, ça, cette chose-là, pour toi, c'est fini, oui. c'est plus pour toi oui. et j'avais plus envie de, de le faire ou de les pratiquer et je savais que ça venait pas de moi, donc mm -hmm. je, je me disais, ouais, et, il y a mais quelque mais chose qui Mais tu parles change. de quoi quand tu parles de ces choses-là, par exemple, je sais pas ce tu as un exemple quand tu parles de ces choses à euh, Bah, enfin, je pense que des fois, à 14 ans, tu fais pas énormément de choses, mais des fois, j'en allais sortir entre potes et tout, enfin, je sais pas, pour… Euh, pour parler des bêtises, enfin mm, mm. en, surtout entre hommes, entre mm. euh, voilà <rire> entre garçons <rire> et plus j'entendais les sujets que avant j'étais j'étais dedans, mais là, ça ne disait ça, plus rien, ça m'attirait plus et ça. ça me dégoûtait en fait, c'est ça, ça. c'est la notion du dégoût mm, mm, et mm. je me disais mais qu'est-ce qui m'arrive en fait, mm. il enfin, enfin, y, y a un changement ouais, dedans de temps. Ouais, il y a un fait. changement et aujourd'hui on sait que c'est le Saint-Esprit tout simplement Bien qui sûr. change tout, mais à l'époque je me disais mais qu'est-ce qui se passe avec moi à l'intérieur de moi c'est et j'avais plus envie de traîner avec ces gens-là et petit ah, à petit. Même les, même les fréquentations. Hein. C'est ça. Même, ça. même ça, ça a il doit avoir, En fait, il doit y avoir un changement dans tout. Comme tu as dit, il y a un avant et un après en fait. Exact. Quand tu rencontres le Seigneur, tu ne peux plus être la même personne. C'est juste impossible. C'est pour ça parfois, quand je, je, je vois certaines personnes ou parfois qui se convertissent, je me dis mais où est la différence Il faut qu'il y ait un changement. Il ça. faut qu'il y ait quelque chose. Tu ne peux pas être la même personne. C'est impossible. Et souvent. L'exemple que je prends, c'est comme si je dis, imagine qu'à un moment, tu, tu, tu es en train de traverser la rue et là, il y a un camion de, de, de je ne sais pas comme un tonne qui est en train de venir. Mais tu vas, tu vas bouger de là, en fait, tu ne peux mmh. pas rester comme ça. ça. Mais entre un camion et Dieu, qui est plus grand Donc, tu imagines si Dieu vient à ta rencontre, c'est impossible que tu sois la même personne. En fait, il y a forcément des choses qui changent. Ta manière de voir les choses, même si tout ne change pas d'un coup, Hein Parce mm -hmm. qu'il y a des choses qui vont, qui, qui vont être un processus, C'est ça. mais il y a des choses qui changent radicalement. Et donc, radicalement. il doit y avoir un avant et un après. Ça veut dire que quand tes anciens amis même te voient, quand tes amis te voient, ils disent « Ah, oh, mais tu as changé. » oui. même, même tes parents, il hm, y a quelque chose qui a changé <rire> en fait. <rire> mais du coup, à ce moment-là, toi, quand tu vis cette chose-là, c'est ta maman qui t'a amené à l'église non, non. Non. non. À, à des... j'habitais avec ma sœur en Belgique. Et voilà, j'étais avec elle. Ma mère vivait en France déjà. Et tu as parlé non. à ta maman de ce qui s'était passé euh, pas vraiment, mais ma mère a vu après, enfin quelques temps après, j'ai dû revenir en France et voilà. Mais elle a, vu, elle a vu quelque chose, oui. Et à un moment donné, je, des fois elle-même, vu qu'on entame ces processus et qu'on n'est pas parfait, mm -hmm. des fois elle me disait j'étais tellement dans, dans la vie de l'église, je voulais tellement être inséré dedans que mon temps, il était consacré à l'Église. Et des fois, elle me disait, oui, mais tu fais tout qu'avec tes potes de l'Église, qu'avec tes amis de l'Église et <rire> ça, tout. Ça, c'est génial, ça Et c'est là où tu vois que oui, effectivement, elle avait raison, quoi. Oui parce que parfois en fait on est déséquilibré en fait dans ce qu'on fait. Au début surtout. Surtout au début es zélé mais d'une manière ça se transforme en zèle amer en fait. Parce que parfois il y en a ils ne font plus trop leur étude, ils révisent plus trop parce qu'ils veulent tout le temps prier, tout le temps. C'est dangereux ça. Tout le temps lire la Bible, tout le temps être quoi C'est le premier amour quoi, qu'on doit pas du tout perdre mais avec le temps on dose, on dose quoi. Oui grandit en maturité dans cet amour là en fait, et au début on n'a pas forcément envie tout simplement ce feu brûle en oui. nous on a envie de crier pour, yes. pour tout le monde tout le ouais monde. Jésus t'aime Jésus. Jésus est vivant faut que tu connaisses Jésus et tout Amen. et forcément tu deviens radical si je pourrais dire si comme si ça. Si, si, ça radical si, et, sauf qu'il faut être radical dans l'amour, dans le oui, fait d'aimer les gens. Et là, ça. je comprends que non, finalement, wow. faut que tu travailles, il faut, faut que… Être oh, il être radical, j'aime cette faut pen... punchline, faut radical dans l'amour, Amen. C'est ça, et il faut wow. que pendant, pendant le travail, pendant la semaine, tu, tu prennes du temps pour partager Jésus à ces gens-là. Ça ne suffit pas d'être, euh, euh, tout simplement, euh, prendre toute ta semaine, le, le, le week-end, ouais. et rester entre, entre frères et oui, sœurs. c'est ça, dans les quatre heures de l'église. Qui puis... va apporter Jésus à ces gens-là il faut que. Enfin, totalement... Après, c'est la maturité qui vient avec. Oui, et on bien sûr. Ça. Ouais, quand on est plus jeune spirituellement, on fait tout comme ça, on réfléchit ouais, même on pas. On réfléchit pas. Et souvent, <rire> il y en a justement. Euh, c'est pour ça que je parlais de Zé la Mère, parce qu'il y en a qui se convertissent, mais ils sont tellement zélés qu'ils sont là, ils disent à tout le monde Ouais, tu vas dans l'enfer et tout. Tu vois, ah, ce ça, c'est waouh. <rire> mais cette personne, quand tu lui dis ça, elle n'a même pas envie de se convertir, tellement tu la graisses. Donc, mmh. il faut savoir faire les choses. Et c'est après que tu grandis en, laisse en maturité. C'est ça. Et <rire> du coup, après, toi, quand tu rentres à la maison, après ce jour, quand tu rentres à la maison, qu'est-ce qui se passe je ne me rappelle pas de, de, de grand-chose du fait que je rentre à la maison, mais je, je me rappelle, j'ai des images vagues dans mon, dans, dans mon, dans mon cerveau que voilà, ces jours, je me rappelle d'avoir pleuré, de demander à quelqu'un pourquoi, pourquoi ça m'est arrivé juste après, mm -hmm. après ce moment de louange, et il me disait ça c'est juste la présence de Dieu mm -hmm. et tout, et wow. ça m'a touché quoi, mm -hmm. euh, ça m'a touché. Et d'ailleurs c'est l'un de, de mes désirs en fait, mm -hmm. j'ai envie un jour de voir une jeunesse française euh, prosternée au pied du Seigneur wow. pendant des soirées comme ça yes. où, où on loue le Seigneur tout simplement mm. et voir ces gens qui, qui, qui ont tellement étudié, qui ont tellement euh, euh, cru dans l'humanité, dans, dans, dans, dans les, les, les écrivains, bref les gens qui sont tellement éloignés de Dieu, qui croient plus à Dieu, mm -hmm. de le... Voir ces gens goûter je à la présence de Dieu pendant une soirée de réveil, wow, quelque wow. chose du genre. Yes. Voir ces gens, euh, ces gens complètement brisés par le Seigneur et pouvoir venir auprès d'eux mm -hmm. et tout simplement prier avec eux mm -hmm. et mm -hmm. dire vraiment dans, dans, dans, à ses oreilles, ça c'est la présence de Dieu. Amen. Dieu il est vivant, il est Dieu en train est de te vivant. toucher là maintenant. Il est réel. Il est réel. Donc euh, yes. as envie d'entamer de, de une démarche avec le Seigneur, on est là, on est prêt, on veut t'aider. Donc euh, c'est ce que j'ai vécu. Quoi. Mm -hmm. Et je sais que ça, ça n'a pas été euh, quelqu'un qui m'a parlé de Jésus. Enfin, c'est une expérience personnelle, personnelle en fait. C'est ça, j'ai vécu dans l'église. Ah. Je me rappelle même du réveil de, de la rue Azusa. Mm -hmm. C'était cette, oui, oui, cette nuage oui. de gloire qui s'est yes. manifestée. Yes. C'était la présence de Dieu. Mm, Ce n'était pas les paroles. Mm, Ce n'était mm, pas mm. juste William mm. Seymour. Enfin, Ce n'était mm, pas quelqu'un mm. derrière qui avait une, une oratoire géniale, qui prêchait de, de manière géniale, qui avait une connaissance géniale. Non, loin de là. C'était la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit et c'est cette présence qui change tout. Mais oui, c'est ça en fait. Parce que quelque part, même la présence de Dieu même est une prédication. Parfois, tu je même pas besoin de parler. Rien que la présence de Dieu, en fait, elle sait parler au cœur des gens, en fait. Waouh, quelle, quelle grâce. Mais exact. du coup, après, est-ce que tu es resté affermi <rire> Donc, euh, non, pas forcément. Non, pas forcément. <rire> il y a eu des Il y a des eu des moments, turbulences. Hein? <rire> ouais. On a souvent tendance à dire que une montagne russe, quoi. Enfin, ça, mm -hmm. Des débat. Mm -hmm. Et non, pas forcément. Euh, surtout pendant l'été, tu es jeune et tout. Donc, tu as envie de... Il faut savoir qu'une fois qu'on... Quand on reconnaît que Jésus est notre Seigneur et Sauveur, une fois qu'on a cette transformation, on a toujours notre corps qui est dessus. Et ça, c'est un processus qui commence le jour où on accepte Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Mais c'est un processus qui va durer jusqu'à son retour. Et en plus, On va être transformé de gloire en gloire. Et en plus, il y a un ennemi qui est, <rire> en plus, qui est là, en plus. qui dit « Alors lui, je le mets dans mon target, dans ma cible. Ça y est, il a changé de camp maintenant. » Faut Qu'on qu commence à essayer de le. Surtout qu'il sait lui-même qu'il n'a pas beaucoup de temps. Exact. Euh, lui, il dort pas, il est là, il, <rire> il a envie de bosser. Quoi. <rire> ça. Et après, voilà, tu es jeune, donc tu as envie de faire des choses, tu as envie de sortir. Et forcément, tu commences. Euh... Tu sais en fait que le Saint-Esprit, il vient en toi, donc il te dit Ouais, Igor, je suis pas content avec toi. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, ce que tu as fait hier et tout, non. Ou même pendant ces moments, pendant de, des soirées, je me rappelle d'avoir participé à une soirée. Euh où il y avait un chanteur de, de funk, un chanteur mmh. brésilien qui était venu à Paris et tout. Et à la base, soi-disant, était, enfin, moi en tout cas, je n'étais pas vraiment là pour soi-disant évangéliser, mais j'ai un ami extra, extraordinaire qui, qui, euh, qui m'a invité avec cette démarche de, de vouloir euh, évangéliser les gens. Au au concert, c'est yes. ça. Mais moi, je me rappelle que dès que j'arrive, j'avais plus cette envie, quoi. J'avais envie un peu de... Voilà, de... La ouais, de faire la fête et tout. Donc, t'as la musique forte et ouais. tout, t'as les bouteilles qui passent, t'as les filles et tout. Oui. Et je t'ai dit, ouais, c'était pas mon moment pour Et lui, pour était là en mois de vie, on pour évangéliser. C'est ça, était... c'est ça le problème de... <rire> des évangélisations où les gens n'ont pas encore une maturité. Oui, c'est vrai. Comme oui. ceux qui disent, on va à en boîte de nuit. Ah, attends d'abord, si t'es pas ça. bien affermi, pas prêt, pas ne va pas, pas. pas parce que tu vas te retrouver en train de danser même sur la piste de sang. C'est ça. <rire> c'est ça. Enfin, et après, on rigolait même. Enfin, parce que des fois, je sais que c'est des cas qui arrivent beaucoup. Hein. Bien beaucoup, sûr. Beaucoup. Et j'ai entendu des histoires déjà que où le frère était là pour, enfin, euh, évangéliser, et que son pasteur ou son leader ou un membre de l'église l'a vu, vu dans cette soirée, avec un, un, un, un verre et il me dit non non j'ai pris d'un autre pote à moi pour qu'il ne boive pas et tout, oui. mais c'est lui qui avait le verre. Les, les genres d'histoire un peu, oui. mais bon. à ça et, du, et donc du coup après comment le Seigneur t'a remis en fait sur ce chemin et t'a t'as vraiment en fait encore plus saisi et c'est là et c'est à partir de quel moment que t'as vraiment commencé à développer cette relation intime et à grandir en maturité avec le Seigneur. Donc euh, oui ok. Donc, là, Donc avec 14 ans et ouais, après ouais. Après je pense que ça a duré pas longtemps hein. genre je me rappelle que à 16 ans ouais. j'ai fait encore la bêtise de me mettre en couple avec quelqu'un qui n'était pas chrétienne ouais. et bah, <rire> bah, ah non, attends, moi j'aime bien là, ce que tu viens de dire. Donc, attends, on va, <rire> on va un peu s'arrêter sur ça. Donc, tu, tu dis que tu as fait la bêtise de te mettre avec quelqu'un euh, qui n'était pas de la même foi que toi hein, véritablement. Ça. Et pourquoi selon toi, en fait, c'est une bêtise Quelle, Quelles ont été les conséquences en fait Parce que ça t'a… C'est le chiffre de vie qui n'est pas pareil. Mm -hmm. Donc, euh... Ça t'a défocalisé un peu de… Oui, beaucoup, enfin, beaucoup. Oui, beaucoup. Ouais, beaucoup, bah, beaucoup même. Et sauf qu'à la fin, je me suis dit, c'est mort, enfin, je ne peux pas. Ouais. Et ça n'a pas duré longtemps. Enfin, mm -hmm. J'ai pris une décision et voilà. C'était difficile. Au début, oui, surtout quand t'es jeune. Mais aujourd'hui, quand je me rappelle, c'est... Voilà. Ouais, Gloire ça, à Dieu même. On, on pense que oui, ouais. enfin, jamais je vais trouver quelqu'un pareil. Mais genre, après mais quelques mois, ça... Parce qu'on pense toujours, mais c'est un mensonge, c'est un gros mensonge. Grave. Et donc oui, donc, je me suis mis avec cette personne et je voyais que non, c'était ça marchait pas mm. et euh, c'était comme si c'est comme si tu essayais d'évangéliser quelqu'un dans le couple en fait c'est une ouais. bêtise énorme une et bêtise je sais qu'il y a des cas où ça a marché oui, mais quand mais tu regardes le nombre c'est rare donc c'est comme si tu t'es dit ouais, bah, j'ai envie de gagner au loto. Tu enfin, ouais, ouais. t'es dit, tu peux, euh... peux gagner mais des <rire> chances qu'il que, qu y ait un changement derrière grâce à toi et au fait que tu sois en couple avec cette personne. C'est même, c'est stupide en fait. Enfin c'est stupide. Oui, Moi mais... quand je vois des chrétiens, surtout les jeunes, qui se mettent avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui en fait, même si, même si cette personne se, se dit chrétien, si elle n'a pas la foi en Christ, c'est vraiment... Oui, a chrétien, elle n'a pas eu ce déclic, c'est ça. c'est vraiment pas un disciple tu vas faire ton ton, ça bah, se trouve sûr. que c'est compliqué. Oui, parce qu'il y a chrétien et chrétien, il y a ceux qui disent, même moi je me disais chrétienne, mais pourtant je, faisais, je parlais comme je voulais, je me baissais comme je voulais, je faisais ce que, en fait je faisais ce que je voulais, mais je me disais chrétienne parce que je croyais en Dieu, je croyais en Jésus. Mmh. Sauf qu'il y a une différence entre avoir la croyance et avoir la foi véritable, parce que de la foi véritable découle des œuvres en fait, et sauf que beaucoup de personnes vont se dire ouais ben bah, moi je suis chrétien, parce qu'ils ont mis un verset biblique sur leur statut euh, Instagram, mais c'est pas ça être... <rire> C'est pas ça être chrétien en fait. Et c'est une mode même parmi les jeunes où on dit Ah, euh, j'en euh, crois me... 16 ou. Ce <rire> qui me tue le plus, c'est se dire chrétien non pratiquant. Chrétien non, non genre, ça n'a aucun sens. sens. C'est comme si je disais Ouais, je suis honnête, mais non pratiquant. <rire> tu vois, <c> <rire> ça n'a pas de sens. Et... Mais c'est vraiment ça en fait. C est c est ça n'a pas de sens de dire Je suis chrétien non pratiquant. En fait, soit tu as les œuvres, soit tu ne les as pas en fait. Et c'est ça qui va définir en fait qui tu es réellement, parce qu'on les reconnaîtra à leur fruit. Mmh. Et donc, du coup, toi, après cette, après cette, cette, cette phase-là, avec cette relation, qu'est-ce qui s'est passé? Donc euh, oui, après, voilà, on avait, euh, on avait rompu. Je me suis, je me suis dit « ouais, ça marche pas comme ça mmh. ». Et c'est un moment où, où j'ai pris la décision de, de, de me recentrer sur les choses qui étaient importantes. Donc mmh. euh, je me disais, donc ok, là, je viens de, de vivre une expérience avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, donc ça n'a pas marché. Mm -hmm. Donc là, forcément, euh, attends le temps, tu es jeune et tout. Et j'avais 17 ans, donc mm. euh, à 17 ans, tu veux quoi? Genre même les, les gens qui sont, ton, qui sont en couple aujourd'hui, qui sont même chrétiens, mais tu as 17 ans, tu travailles pas, tu es en train de finir tes études, à mmh. quoi bon ça sert de, de se mettre ensemble ouais, en fait ouais. Tu as envie d'entamer des choses, des bisous par-ci par-là, mais tu peux pas arriver. arriver à la fin, tel que Dieu a créé, enfin voilà, on arrive oui, fin, à profiter du, du sexe et tout ce qui va avec. Dans le mariage, mais dans le cadre, Dans, dans cadre, le mariage, dans les, dans, dans, dans les cadres du mariage. Mmh, mmh, mmh. Mais, et tu te mets en couple à 17 ans, mais pourquoi Juste pour, euh, genre comme... Euh, pour sentir les raisins en fait, c'est ça. <rire> T'as envie de sentir les raisins, mais tu peux pas les goûter, tu mais peux oui. pas les manger, donc à quoi ça sert de venir les sentir quoi? Ça, la... En fait, il y a une tentation et... On... C'est ça, on... c'est de jouer avec la tentation même. Faut, faut pas jouer avec... En plus... Et en plus, c'est que... Beaucoup, justement, ne se rendent pas compte qu'ils vont se mettre parfois en couple tout simplement parce qu'ils ont des manques affectifs, ils ont, ils ont pas ouais, des ils ont manque ça. de confiance, ou bien ils cherchent l'amour en fait, d'un homme alors que c'est l'amour de Dieu qu'ils cherchent. Et ça. du coup, ils essaient de chercher ça dans les relations en fait. Sauf que c'est vers Dieu qu'il faut réellement se tourner. Et surtout quand tu t'aimais dans une relation avec ce manque, tu es en train d'absorber, de, de, de, tu absorbes, tu absorbes la personne, c'est ça pas là en fait. Tu n'es pas là pour donner, tu n'es pas, pas, pas, yes. pas là complet pour faire la personne complet, heureuse. Exactement. Toi, tu as envie de, que, que cette personne te, te rende mmh. heureux ou heureuse. Mmh, quoi. Mmh, Mais mmh. on comprend que non, le, le, dans, dans le cadre du mariage, déjà, tu es complet uniquement Amen. à travers Christ donc as, yes. même si Dieu t'a dit ouais, mon fils euh, voilà donc moi j'ai un projet pour toi de ne pas se, se marier mm -hmm. faut que tu sois complet faut complet, que tu sois heureux t'as tout t'as le salut as wow. sa grâce et ça wow. te suffit quoi et donc là entames la démarche du mariage donc es là pour faire cette personne heureuse mm. tu es là pour l'aimer tel que Christ a aimé l'Église mm, et c'est mm, pas mm, c'est mm, pas cette relation de oui j'ai envie que j'ai envie quel que me donne à chaque non, fois je suis là pour donner mm, mm. je suis tellement complet que je suis là pour je déborde donc j'ai envie de donner à Dieu. Amen, hey, Amen. vraiment ce témoignage-là. Et donc du coup, euh, donc, oh, donc voilà, après toute, toute cette période, est-ce que justement là, on, on est sur la fin, est-ce que tu aimerais euh, clôture, terminer ton témoignage euh, par quoi euh, Qu'est-ce que tu aimerais dire -ce que tu... Par l'activation que j'ai eue il y a presque deux ans déjà, mmh. à marcher dans le surnaturel de Dieu, mmh. à comprendre que Enfin pour, pour dire un peu, je voyais les évangélisations comme quelque chose d'horrible en fait. Parce qu'on distribuait des flyers, on donnait, on, dis, on donnait ça aux gens et t'avais un petit message. Et les gens forcément ils étaient pas trop réceptifs, ouais, ils prenaient, ouais. ils disaient ouais un truc religieux. Et des fois on le faisait même au Bois de Vincennes. Ouais. Et donc au bois de Vincennes, tu as le like. Et des fois, on commençait à faire le tour, on, distri on distribuait aux gens. Il y avait une équipe, enfin, plus devant. Nous, on était en arrière, on distribuait aussi. Et ça nous arrivait que les gens nous redonnent le, le flyer. Redonne? Oh. Et moi, je trouvais ça, genre, j'en pouvais plus. Ouais. Et, mais le jour où j'ai entendu un message génial euh, d'un gars qui parle à propos du surnaturel de Dieu, qui, qui m'a inspiré tellement à vivre ça à travers les paroles des connaissances, à travers yes. avoir une, une sensibilité au Saint-Esprit. Yes. Donc euh, ça veut dire que là, aujourd'hui, ma manière d'évangéliser, c'est tout simplement en, en, en arrivant vers le gens, en entamant une discussion, en parlant avec eux, et j'attends que le Saint-Esprit me donne une parole des connaissances envers mmh. cette personne. Si je vois qu'elle a une maladie, qu'elle a, a des béquilles et tout, je, je je demande si je peux prier pour cette personne mmh, mm, mm. et je sais que le Seigneur peut faire quelque chose. Amen. Ma démarche, c'est de prier pour elle et la guérison, c'est le Seigneur qui s'en qui qui occupe, qui va la porter ou pas. Donc on a pu vivre ça avec une serveuse au, dans une chaîne de restauration. Mmh. Donc j'ai partagé, il y a la partagé, vidéo, derrière. Et, a la oh, vidéo oui. derrière. et où cette fille était là, j'ai entamé une discussion avec elle, elle avait son nom dans son uniforme et tout et je ressentais rien de waouh Dieu est là et mm. tout enfin j'ai juste eu envie de prier pour elle yes. donc au début je demande est-ce que je peux prier pour toi et tout elle m'a dit, ouais, elle était un peu gênée, elle m'a dit, ouais, ouais, vas-y. Donc, j'ai pris pour elle, genre, juste pour dire, Seigneur Jésus, merci pour la vie de telle personne. Enfin, je ne pas dire son nom. Mm -hmm. euh, merci, car tu as choisi cette journée pour se révéler à elle et tout. Merci, car tu as fait cette journée. Merci beaucoup, Seigneur, j'ai envie juste de te remercier avec cette personne-là. Merci beaucoup. Mm -hmm. Et j'arrête. Mm -hmm. Et du coup, elle était grave gênée. Il mm -hmm. euh, y avait des gens et tout aux alentours, elle était grave gênée. Et moi un peu pour combler ce, ce, ce vide ouais. un peu qui était gênant, je commence à entamer une discussion avec elle en lui demandant si ça, comment ça allait sa journée et tout. Et là, elle me dit que ça va, sauf qu'elle avait un peu mal au genou. Mmh. Et c'est à ce moment-là que le déclic. <rire> ah, la dieu m'a ouvert une porte là, ah, ouais, génial. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'attendais. <rire> et du coup, elle m'a dit que la journée d'avant, elle avait marché entre le vide du quai, wow. du métro, wow. et entre le métro, quoi. Donc le, le trou qu'il y a, oui, oui. elle avait marché dessus. Elle avait grave mal au genou. Donc là, je lui ai dit, est-ce que je peux prier encore, encore une fois pour une toi <rire> Et là, sa réponse, elle était grave euh, différente. Elle m'a dit si ça permet que la douleur aille, vas-y. Vas Donc elle était grave à l'aise. Yes. Et je me suis dit, Saint-Esprit, come on. Et j'arrive, j'impose mes mains sur son genou, et je commence à prier, Seigneur Jésus, guéris-la, que toute, toute douleur aille maintenant, oh non, au monsieur. nom de Jésus, tu as porter toutes, toutes, toutes les maladies, toute la douleur, Seigneur, à, à la croix. Donc voilà, je déclare la guérison et tout, j'arrête, je m'élève, et je lui demande, est-ce que ça va mieux Elle m'a dit, franchement, ça va mieux, mais j'ai toujours mal. Mm -hmm. Et à ce moment-là, j'ai... Je, je me suis dit il y a plus, plus et ouais. je lui demande est-ce que je peux prier encore une fois oui. et elle me et dit parfois, ouais il n'y a pas de souci un sauf ouais. qu'avant je lui demande mais dis-moi maintenant quelque chose que tu n'arrives pas encore à faire mm -hmm. ou tellement tu as mal avec oui. ton genou et elle me dit euh, elle n'arrivait pas à plier son à genou plier, oui. Elle était debout elle n'arrivait pas mm -hmm. à plier son genou et je lui dis tu n'arrives pas elle me dit non ok donc je vais prier encore une fois donc mm -hmm. je, je me baisse j'impose encore une fois mes mains et mais là, avec une position de, de gratitude en fait, yes. en disant Seigneur, merci, merci. car je sais qu'elle est déjà guérie. Elle est déjà guérie. guérie. Elle est déjà guérie. Wow. Même, si même si les circonstances ne le disent pas, par la foi, je dis qu'elle est déjà guérie. Simple. Je n'ai pas pris mon temps. Pas euh, besoin voilà. de crier, de faire pas des. De besoin de crier ah, ni souvent, quoi que ce soit. on est trop dans les. Oh là là, vraiment. J'enlève <rire> mes mains. Je me dis, essaye maintenant de plier ton genou. Ouais. Elle a plié son genou normal. Wow. Auquel... Et à ce moment-là, elle était tellement euh, genre, elle a, elle a explosé yeah. de joie j'avais deux, deux amis Alléluia. qui étaient avec moi elle a, elle a fait une accolade et tout, elle est venue oh, merci beaucoup, enfin, oh, ce que tu as fait ça, pour moi ça. et tout, il enfin, mm. y avait un monsieur à côté qui lisait son journal et <rire> il est intervenu en disant ah pas mal ça ah, pas mal. <rire> donc toute l'ambiance <rire> yes. qui était naturelle a été changée dans mm. une ambiance spirituelle propice wow. au miracle c'est exactement et ça, c'était tout simplement l'envie de prier quoi. et Jésus nous, nous incite à prier pour les gens et ça c'est une manière d'évangéliser mm -hmm. géniale mm -hmm. genre t'es pas là en train de forcer un débat mm. et dire oui mais Je tu sais que sûre. la Bible a été écrit à 2000 ans donc il est vraie c'est bon. le livre le plus vendu au monde non, arrive avec, avec arrive avec le saint esprit avec un là. miracle ça. son cœur va s'ouvrir tout seul ça va pas ça. Bien de parler arrive avec une parole de connaissance yes. soit sensible au saint esprit mmh. Il y, a, il y a des fois où tu vas arriver, tu, tu vas être au métro, le Saint-Esprit va te dire, vous voyez ce monsieur, cette personne, bah hier il pleurait car il a, il a perdu son papa, oui, ou hier oui. il, a, il, a, oui. il a perdu quelqu'un qu'il aimait bien, mm -hmm, donc euh, mm. dis-lui que je l'aime, que je prends soin de lui tout simplement. Et tu es là au métro, tu t'es dit, mais non, je commence à devenir fou en fait. Mais c'est le Saint-Esprit qui te donne des paroles, des connaissances, donc va à la rencontre de cette personne, parle ce que le Saint-Esprit t'a dit quoi. Et souvent, il y a des choses de, de ouf qui se passent, parce que les gens ils savent que c'est pas normal, comment ils sait qui, oh. qui il est en mais fait. c'est mais c'est le Saint-Esprit, c'est le domaine du surnaturel qui, qui change tout. Wow. Et c'est ça, les chances que cette personne euh, refuse Jésus après bah, s'en baissent quoi. Mais oui, ouais. et, et c'est surtout en fait, c'est que en vérité, Dieu nous appelle à être des témoins. En fait, mmh. des témoins en fait, c'est qu'on était témoins de quelque chose nous-mêmes dans notre vie, on a vécu des choses et c'est simplement parfois on ne se dispose pas mais Dieu nous donne tellement d'occasions de parler de lui ça veut dire que Dieu nous ouvre tout le temps des portes, et il nous donne des occasions parfois même il ouvre des portails mais c'est nous, on ne voit pas, on, on voit est pas. aveugle alors que tu attends hein, comme mon, mon, mon pasteur le dit souvent, tu attends tu dis Seigneur, si tu veux que je parle à cette personne fait qu'il descende à cet arrêt, la personne est descend à cet arrêt. tu ce que je pense à cette personne, ah, qu'elle qu soit en jaune. La personne en jaune, tu dis mais attends, tu veux quoi de plus Dieu fait tellement tout pour que tu puisses lui parler et ça, ça m'est arrivé. Même hier encore, je, je me rappelle, je descendais pour aller faire une course et là, bah, c'était un, un parking privé. Donc là, il y avait une voiture qui s'était garée à la place, en fait, qui a empêché un voisin de rentrer. Mm -hmm. Et Sauf que du coup, je descends et euh, je vois qu'il a arrêté. Bah, J'aurais juste pu dire « Hey, coucou, ça va ?» Je prends ma voiture et je pars. Sauf que j'ai dit ah, ah, je vais aller lui parler pour voir qu'est-ce qui se passe. Il dit oui euh. il dit, déjà il est très énervé parce que c'était c'est vraiment quelqu'un qui te sent qui, qui, qui sent la colère. Qui, voilà qui sent la colère. Et du coup, il était là, ouais, mais lui, il va voir, je vais cramer sa voiture de toute façon, c'est commencé il se gare à ma place. Il dit non, mais t'inquiète pas. Quand tu as dit non non, il va voir de toute façon. J'ai dit au pire, moi, j'y vais garde toi à ma place, y a pas de souci. Moi après, je vais sonner chez toi, on va voir comment on va se garer et tout. J'essaie de, de tempérer les choses. Il dit non, de toute façon, je vais l'attendre même si c'est 4 heures même s'il pleut, c'est pas grave, je vais l'attendre, il va voir quand il va descendre Ça, ça va être il il verra ce que je vais lui faire etc et après là j'ai commencé à l'évangéliser et il me dit que ouais mais moi je suis malade je vais rentrer je vais me mettre sous respirateur la nuit et tout ça j'ai dit ah ouais il dit oui il y a une bactérie au nom de moi qui a expliqué que tu malade il y a une bactérie qui s'est réveillée On... apparemment qu'on a tous mais il y en a bah, c'est héréditaire ça se réveille et du coup ça commence à le bouffer de l'intérieur wow. il dit qu'il n'arrive pas à respirer j'ai dit je peux prier pour toi etc j'ai commencé à prier j'ai déclaré au nom de Jésus et tout ça que la maladie part j'ai pris autorité après je lui demande euh, je dis ouais mais t'es croyant et tout là il a dit oh de base, je suis athée. Je dis, as grandi dans une famille athée il dit oui oui, oui j'ai grandi dans une famille athée et je lui dis, mais j'ai commencé à évangéliser. Mais sauf que j'ai apporté Dieu comme une relation et pas comme une religion. Et après il yes. était là. Ah ouais, tu dis ça? Là ouais, je suis d'accord. Là je suis d'accord avec toi. Et au final, j'ai dit et je l'ai prêché l'évangile, Je lui dis, tu sais quoi? Daté, lui qui ne croyait pas au début, il a fini par faire la prière de repentance en fait. Wow, Parce que amen. je lui ai dit, je lui ai dit en fait, Dieu te tend la main aujourd'hui. Il était là. Il dit, tu sais quoi Là, tu m'as apaisé là. Je t'assure, j'avais le briquet dans les mains parce que je comptais vraiment casser sa voiture. Il a dit, là, je l'ai lâché. J'ai dit, c'est bien, lâche-le là où wow. il est. Lâche-le là où il est. Et j'ai dit, au final, et je lui ai dit, euh, donne-moi tes mains, on va prier, tu vas inviter le Seigneur dans ta vie, tu vas avoir quelque chose à changer mmh. Et il a répété, Seigneur, Jésus, je te reçois. Alors que de base, donc en réalité, il faut que nous on puisse se disposer. C'est ça. Et c'est ça le surnaturel. Quand tu évangélises de manière surnaturelle, c'est pas compliqué. T'arrêtes de stresser parce que c'est vraiment le surnaturel. Ouais, Après, j'ai dit t'inquiète. C'est pas toi, c'est surtout ça. C'est pas le nous en fait. C'est le Saint Esprit qui fait tout. waouh C'est dingue. Amen. Moi, je me rappelle d'une histoire où j'étais, euh, j'allais prendre un train et je commençais genre à me lancer des défis avec le Seigneur. Et je sais que ce train, genre il partait en pèlerinage, un TER et c'était le dernier à 21h, donc je sais qu'il n'y avait personne, personne. qui, qui s'asseyait à côté de moi parce qu'il y avait là les places. De place. Et je me rappelle que ce jour-là, j'arrive, je, je, je rentre dans, dans ce train et j'ai dit au Seigneur Seigneur Jésus, je, je veux m'asseoir là, s'il y a quelqu'un qui se met à côté de moi, je, je veux l'évangéliser. Et là, j'étais en mode, j'ai gagné le pari contre le seigneur, tu vois. Mm. Donc, euh, avant que le train parte, le train il a été tellement euh, bondé, il y avait tellement de gens et je, je me disais, enfin, bah, mince, j'ai perdu le pari, quoi. Parfois, on est comme ça, Et place. OK, donc euh, la porte s'est ferme, le train commence à avancer et je me disais, ouais, faut que je prenne une occasion pour lui dire tout, tout. Sauf que je commence à, à écouter l'annonce. Et voilà, ils annoncent, ouais, ce train est en direction de telle ville. C'était pas ma vie. Oh. Ça allait dans, dans l'eau de France, direction. en Picardie, mais c'était pas ma vie. Wow. Et là, je me disais, non, oh, Seigneur, là, donc, comment j'ai a... pu... Je, je, je, je, je, oh, je suis monté dans le mauvais train. C'est trop comment Dieu fait les choses. Et je me disais, mais c'est abusé. Et plus je voyais que j'étais vraiment dans un mauvais train, plus je, je me disais, c'est dû à cette personne que qui, qui, le Seigneur voulait que, que je parle de, de son amour. Donc euh, lui il a vu la situation, genre j'étais grave gêné, je me disais waouh, j'ai perdu, c'est pas mon bon train, hein, je suis parti voir les contrôleurs, je lui ai parlé et tout, ouais, c'est pas mon bon train, j'ai pas de billet, mon billet euh, mensuel c'est pour une autre ville et tout ouais. ». Là il me dit disent « a pas de soucis, vous descendez à la prochaine, mm -hmm. euh, au prochain arrêt ouais. ». Voilà. Et avant de descendre au prochain arrêt, je suis revenu à la place où j'étais, je regarde le monsieur, et je lui dis « ouais monsieur, bonjour, enfin bonsoir, ouais. vous avez vu la situation non ?» non Il m'a dit « ouais, ouais, enfin, j'ai ouais, perdu mon je enfin, j'ai pris le mauvais train, tout ça pour vous dire que Dieu t'aime beaucoup, hein. Du mm. genre c'est uniquement à cause de toi. Ouais. » Je lui ai balancé ça, balancé enfin, ça. de cette manière. Il m'a sorti la même phrase, pas mal, enfin juste ça, ouais. pas mal. Ouais. Et je suis sorti dans, la, dans, dans le prochain arrêt, mais vraiment… Genre, soulagé, soulagé. genre même si j'ai beau prendre un train qui n'était qui pas le mien, je ouais. me disais, j'ai planté une graine, donc le Seigneur va faire quelque chose dans oui. sa vie. Ouais. Enfin, ça se trouve qu'un jour, cette personne, ça se trouve que même aujourd'hui, elle est oui, chrétienne. peut-être qu'elle est chrétienne, non, mais, mais souvent, il y a beaucoup de choses histoire, comme ça. son histoire, c'est ça, un monsieur, un wow, jour, a, a raté son train pour, pour me dire Dieu. que Dieu m'aimait. Enfin, Amen, Gloria, non, mais c'est exactement ça. Dieu, parfois, il nous fait des guitapans et, et parfois, il, il organise <rire> des situations, parce que la personne n'aurait personne pu bloquer sa place, il aurait pu se garer et moi, je serais partie. Mais il était là, il devait attendre. Il attendait que je descende pour lui parler de Jésus. En tout cas, gloire à Dieu. Merci beaucoup <rire> pour ce témoignage. Il vraiment que, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué. Et toi aussi, là où tu es, tu peux faire cette prière où tu peux demander à Jésus-Christ de venir dans ton cœur tu, tu dis tout simplement, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés Je décide de réellement me repentir et marcher après toi Marcher et te suivre, Seigneur Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur Au nom de Jésus, Amen Et quand tu fais cette prière, tu deviens enfant de Dieu C'est tellement simple, Dieu est tellement accessible Et laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce témoignage Merci encore, Igor, pour, pour ce merci merveilleux toi, témoignage Gloire soit rendue à Dieu